Hello la confrérie, j'espère que vous allez bien, c'est Auré, c'est un énorme plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous l'aurez compris, aujourd'hui dans le titre, on va parler de théorie sur l'univers Assassin's Creed. Alors... C'est une théorie qui ne vient pas de moi, c'est une théorie que j'ai traduite, puisqu'elle vient en fait euh, d'une chaîne, d'une page Facebook, d'un site internet qui s'appelle Access Accessianimus, donc qui est très très branché et très calé sur la licence Assassin's Creed depuis des années. C'est une euh, chaîne anglo-saxonne, donc euh, voilà, pour ceux qui ne parlent pas anglais, euh, malheureusement, ben, vous ne pouvez pas profiter de tout, c'est pour ça justement que je vais faire ce genre de vidéo. Et pour les autres, par contre, je vous invite vraiment à aller visiter le reste du contenu. Bon, la théorie est donc la suivante, ici... Dans l'univers Assassin's Creed, rien de tout ce que l'on connaissait, la réalité en général dans le jeu, n'était en fait qu'une simulation. Oh oh, oh, oh, oh, oh, on se calme, on se calme. Alors, oui, je sais, moi aussi j'ai une réaction extrêmement impulsive à ce moment-là, un petit peu comme ceci. Et voilà, donc non, effectivement, je peux comprendre, mais restez là, vous en faites pas parce que... Vraiment, après je me suis quand même donné la peine d'aller lire ce qu'avait expliqué l'auteur et sa théorie sur le sujet, pour vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'il disait ça, et vraiment, je trouve que c'est très très bien amené. On va aller découvrir ça ensemble, c'est parti. Si vous avez joué à Assassin's Creed Origins ou Assassin's Creed Odyssey, vous savez et vous êtes sûrement tombé sur les messages de la première civilisation. Bon, énormément de choses sont dites dans ces messages, mais on va résumer les faits en très très court. Premièrement, les Izu affirment à plusieurs reprises que la réalité n'est qu'une simulation. Cette réalité dont les membres de la première civilisation parlent serait en fait également aussi appelée un code, avec un C majuscule, parce que voilà, ça va être un nom propre, retenez-le pour la, la suite de la vidéo, et qui pourrait être apparemment brisé. Et donc, il se trouve, il se trouve que ce code ferait également partie d'un plus grand programme qui l'entourne. Donc là, on parle en termes informatiques, c'est-à-dire qu'on parle de code informatique et ensuite de programme informatique code, c'est juste quelques lignes, ok Bon, voilà. Pour les développeurs, ça ira, pour les autres, euh, je préfère résumer. On suppose que le bâton d'Hermès Trismegiste, dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les fragments d'Éden, euh, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir tout de suite en cliquant en haut dans la vidéo, pourrait briser ce code quand il est combiné avec l'animus que Leila Hassan a créé. Les deux objets pourraient modifier la réalité en modifiant tout simplement le passé. La capacité à voir le code avec un C majuscule, avoir connaissance de son existence, s'apparenterait à ce qui s'appelle la connaissance avec un C majuscule. Pour les plus anciens joueurs d'AC, vous en avez certainement déjà entendu, Parler et c'est en fait le sixième sens que la première civilisation a cherché à cacher à l'humanité. Et donc la vision d'aigle que certains humains possèdent en fait serait une partie de cette connaissance, euh, de ce sixième sens, puisqu'en fait c'est une capacité post-cognitive ou pré-cognitive que peut avoir un individu. Bon, là, vous êtes en train de vous dire, « Ok, Auré, c'est bon, on a compris, euh, c'est pas très compliqué, pour le moment, par contre, c'est quoi le délire, là euh, approfondir tout de suite, là, on en veut plus. » Patience, patience, je vais y répondre, calmez-vous. Le premier argument que l'on peut avancer, c'est que le présent dans l'univers Assassin's Creed ne correspond pas à notre réalité. Mais donc, si on garde l'hypothèse de la simulation, il faut donc imaginer que quelqu'un au-dessus manipule euh, la simulation, quoi, donc que c'est une civilisation avancée qui l'a mis au point. Et donc la question qui se pose naturellement, c'est pourquoi il l'aurait fait dans ce cas-là euh, Divertissement, recherche historique, autre chose, on ne sait pas. Bon, imaginons le scénario qu'une race extraterrestre a trouvé la Terre et euh, constate qu'elle a été détruite. Et donc ces extraterrestres pourraient tout simplement chercher à comprendre pourquoi la Terre a été détruite, et en passant tout simplement par une simulation. Bon, quand je dis ça comme ça, j'ai vraiment moi-même du mal à y croire, mais bon... Attendez la suite. On sait que Leila Hassan ou Desmond Miles explorent euh, le passé de leurs ancêtres via une simulation pour... Réparer le présent, on est bien d'accord là-dessus Et pourquoi on pourrait pas se la jouer à la Inception Tout simplement, donc la simulation dans la simulation Rien ne peut dire le contraire, vous me direz Bon là je sais que vous êtes vraiment en train de vous Tirer les cheveux derrière votre écran en dire Mais putain le mec il a complètement Fumé, mais qu'est-ce que tu racontes Tais-toi, arrête, laisse Assassin's Creed Tranquille, attendez, pourtant ce genre de scénario Existe dans d'autres jeux Ou dans d'autres médias, et je vais vous donner quelques exemples Prenons d'abord Life in Strange Avec l'exploration de l'effet papillon Et si les séries vous parlent un petit peu plus que vous aimez Bien les super-héros et ben on regarde tout simplement la série flash euh, où Barry Allen remonte dans le temps afin de modifier le passé mais qui ont des conséquences extrêmement graves où en tout cas, euh, irrémédiable sur le présent. Et on sait que les Izu eux-mêmes vont de simulation en simulation pour tenter de trouver une solution pour éviter la catastrophe de Toba qui pointe le bout de son nez. Et si cette race extraterrestre était dans la même situation que les Izu, c'est-à-dire qu'une menace de mort imminente se pointe, et ils n'ont pas d'autre choix que de chercher des solutions en faisant des simulations. Et pour vous donner d'autres exemples de jeux ou de, de médias qui abordent ce genre de thématique, on peut prendre Mass Effect, ou bien euh, Matrix, où euh, là, tout simplement, bah, on voit des, civilis des civilisations grandir et qui finissent au final par se détruire tel un cycle naturel. Ou alors, on peut se la jouer comme dans un grand plan simulé où on a une entité supérieure qui contrôle tout depuis le début. Et là, dans notre cas, cette entité, ce serait les extraterrestres. Bon, alors là, pour le moment, c'est vrai que vous êtes encore dans le point de vous dire « putain, euh, ça va pas alors ». Attendez, là je vais vous donner des exemples très très concrets par rapport à la série et ça va peut-être commencer à vous faire percuter. Donc, si on regarde maintenant les protagonistes du présent, que ce soit Leila ou euh, Desmond, quand on les incarne et que leur santé est faible dans le présent, on voit une déformation de simulation des formations de simulation qui est identique à celle que l'on trouve dans l'animus quand on incarne Bayek ou euh, Cassandra, Alexios, euh, Connor, qui vous voulez. Coïncidence J'ai du mal à y croire. Bon, vous pourrez me dire tout simplement que c'est un choix dubi d'avoir laissé euh, la, même, la même animation pour des questions de budget. Mais si vous êtes là depuis longtemps sur la chaîne, vous savez que j'ai tendance à dire et à répéter que rien n'est jamais laissé au hasard par Ubi. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous prenez la date de fin du monde annoncé dans AC3, le 21 décembre. Euh, Rappelez-moi la date de sortie officielle du film Assassin's Creed C'était pas le 21 décembre 2016 Coïncidence Coïncidence À mon avis, oui parce que ça a pu coller par rapport à l'année, mais voilà, c'était voulu aussi, ça aurait très bien pu sortir en novembre ou janvier, hein. ils n'étaient plus à sa près à mon avis. Et donc l'auteur de cette théorie pense que c'est vraiment quelque chose qui a été laissé volontairement par Ubi concernant cette animation, et je le pense aussi. Euh, franchement, ils auraient très bien pu tout simplement mettre un écran qui rougissait au fur et à mesure que la vie du héros faiblissait, hein, un peu comme à la Uncharted, et franchement... Je vous le dis, c'est vraiment pas un, un développement, euh, en termes de développement, une animation, une animation qui est très complexe. Dans le comics Assassin's Creed Uprising, cette théorie prend encore plus son sens, avec l'héroïne qui s'appelle Charlotte de la Cruz. Elle répète de façon régulière dans les planches de BD que rien n'est réel. Et au fur et à mesure, elle parvient à se convaincre elle-même qu'elle pourrait se trouver dans une simulation et que quelqu'un... Dans le, dans le futur, revit sa vie Et ce qui est carrément possible si on reste sur le terme de l'animus Quelqu'un en 2200 peut très bien revivre sa vie actuelle Bon, mine de rien, ça fait quand même pas mal de choses qui coïncident Enfonçons donc un peu plus le clou Je vais vous poser une question très simple quand on regarde euh, dans Assassin's Creed, depuis quelques années, lorsque Junon est décédée et qu'elle peut euh, voyager à travers des entités numériques. Je vais, je vais élargir également le cercle au Grand Temple, mais également autour et à tout le réseau numérique du monde entier, où elle peut se balader. Comment c'est possible on peut, mais on peut imaginer qu'il y ait une technologie supérieure chez les Isous. Bon, là, vous êtes en train de vous dire, ok, Auré, admettons que t'es raison, même si là, pour le moment, ça fait un peu juste. Qui pourraient réellement être les, les gens du présent entre guillemets, qui se servent de cette simulation. Là, je parle du présent, de la réalité-réalité, et réalité, pas celle qu'il y a dans Assassin's Creed. Hein. L'auteur a d'abord mentionné des extraterrestres, mais on n'en sait rien, et il admet qu'il pourrait parfaitement s'agir d'habitants de la Terre avancée de 2200, ou même encore les Izu. Je vais vous passer tout de suite un extrait d'un message de la première civilisation qui se trouve dans Assassin's Creed Origins. Concentrez-vous bien sur tout ce qui est dit, et on va y revenir tout de suite. Ces murs comptent une histoire tragique. Une histoire retranscrite sur nos structures, sur nos artefacts. Une histoire inaccessible, un mystère qui nous met au défi. Nous avons essayé, nos chercheurs, nos scientifiques, poètes et physiciens, brillants esprits, cœurs rebelles. Ils se sont donné tant de mal pour changer les choses. Ils, nous avons tous échoué. Nul ne pouvait changer nos découvertes. Les histoires gravées sur les murs de ces salles. Par qui Nous ne l'avons jamais su. Nous savons qu'elle parle de l'avenir, de celui qui est advenu, de celui qui reste à écrire. Nous n'avons pu altérer une ligne, nous n'avons pu ajouter un seul. Tout était clair. Nous serions au mieux des messagers, mais des messagers pour qui bon, On comprend du coup dans cet extrait que les Isus seraient capables de voir le code écrit par les auteurs dans notre réalité. Donc les auteurs du code, hein, les gens qui seraient en train de faire la simulation. C'est un petit peu flou, je suis d'accord, je vais vous donner quelques preuves. Dans Assassin's Creed Rogue, on nous présente l'histoire amérindienne de la femme du ciel. En réalité, il s'agit so d'une histoire iroquoise euh, qui raconte comment la réalité est née. Et donc, ce récit fait partie d'une grande liste euh, d'autres histoires du même genre qui appartiennent à la même culture, où on parle des gens qui seraient venus des étoiles euh, pour guider l'humanité. Bon, on sait que les Izu ne voyagent pas à travers l'espace. S'ils en étaient réellement capables, ils auraient très bien pu éviter la, cas la catastrophe de Toba en partant. Et donc, on peut en conclure que ces récits amérindiens désignerait le peuple qui a vécu sur Terre mais avant les ISO. Bon, là ça commence à faire beaucoup, hein. je sais, vous vous dites c'est pas possible, c'est pas croyable. Et pourtant, il faut savoir que la Terre existe depuis environ 4,5 milliards d'années. Bon, on n'est pas à un milliard près, hein. euh, voilà, je vais vous dire pourquoi. Euh, les traces plus anciennes des précurseurs que l'on a remontent à 75 000 ans. Ça fait quand même un énorme fossé avec le reste de l'existence de la Terre. Donc on va admettre qu'ils existaient avant eux. Bon, alors là on va partir dans Assassin's Creed Odyssey, euh, avec l'arrivée notamment du pack Céleste dans le marketplace euh, du jeu. Bon, là vous allez me dire que le l'auteur part un peu trop loin, je peux l'admettre également, et même lui, il le dit, c'est pas forcément ouf, mais on va quand même s'attarder sur ce point de détail qu'il a souligné, qui est quand même assez important, je trouve. Donc, on peut regarder la description du pack, je cite, « Le design n'est pas de ce monde. C'est un vestige du passé qui inspire peur et émerveillement à ceux qui vénèrent les mauvais dieux. Si on réfléchit bien aux mots qui sont dits, euh, ça devient quand même très très intéressant. On note que le skin offre aux personnages ou aux membres d'équipage des yeux très particuliers. Bon, pour les plus anciens, est-ce que ça vous rappelle rien du tout Allez, je vous donne un indice. Si vous avez joué à la tyrannie du roi Washington dans Assassin's Creed 3, quand Connor fait ses voyages spirituels et qu'il acquiert le pouvoir d'un nouvel animal, euh, ses yeux changent. Et ils sont très très ressemblants par rapport au pack hein, euh, dont on parle actuellement. Admettons donc cette théorie sur le fait que des êtres soient venus sur Terre avant les Isous et avant les humains. D'accord Pour faire plus simple, on va, on va les appeler les Célestes. Si euh, ils existent vraiment, ils ont forcément laissé une trace quelque part dans la franchise, hein, ça me paraît très logique. Et pourtant, rien ne nous le fait penser jusqu'à maintenant. Je vais aller dans un point de détail un peu plus convaincant. Quand on revoit les voyages spirituels de Connor dans Assassin's Creed 3, il y a quelqu'un qui lui parle, hein. mais on sait pas qui c'est. Et on n'en sait pas plus pour le moment. Maintenant qu'on a admis cette théorie sur les Célestes, on sait que plusieurs mondes existent si tout ce que l'on connaît d'Assassin's Creed n'est qu'une simulation. Sachez que l'existence de royaumes multiples est assez répandue dans la mythologie nordique. Et là, j'en vois plus d'un qui commence à avoir un large sourire derrière l'écran. Pour ceux qui ont pas compris, je vais vous le, tra je vais vous le traduire très simplement, c'est qu'il y a quand même depuis quelques années une forte demande de la part des fans et également quelques rumeurs qui partent d'un Assassin's Creed viking qui euh, voilà, est passé par les oreilles du B et voilà que les fans réclament quand même pas mal. D'autant que ce ne serait pas la première fois qu'on voit cette époque dans Assassin's Creed. Et on va parler notamment d'Assassin's Creed Rogue où on a quand même de nombreuses références à cette époque et on va s'attarder plus particulièrement sur un point de détail, celui de l'arbre de vie. Alors, on le retrouve sur le médaillon qui est accroché à la ceinture de Shey, hein, l'arbre qui est dessiné sur son médaillon, et on le retrouve également dans l'église à Lisbonne, là le tout début du jeu. Dans la mythologie nordique, euh, cet arbre en fait relie plusieurs mondes, tels que le monde des vivants, le monde des morts. Bon, maintenant vous gardez l'arbre en tête. On fait un retour sur Assassin's Creed 3. Dites-moi, est-ce que cet arbre ne vous parle pas Non On va faire ça. Ok Je mets les deux ensemble. Quand euh, Connor incarne un aigle et qu'il est dans un voyage spirituel, dans le, même pas dans les DLC, hein, vraiment dans le jeu standard, il euh, y a toute une séquence où on se balade avec l'aigle et au début de cette séquence, on arrive devant un très très grand arbre. Et plus on avance dans la séquence, plus on plonge dans les racines profondes de l'arbre. Et où est-ce que tout ça nous mène Vers un nouveau monde souterrain. Est-ce que je dois en rajouter pour vous convaincre Là, tout de suite, maintenant, est-ce qu'on est qu peut arrêter la vidéo, s'il vous plaît Ça suffit Ok, très bien, et ben on va en rajouter une couche dans ce cas-là. Les légendes scandinaves parlent également de la fin du monde avec le Ragnarok, avec le dieu Aesir qui pourrait être également un Izu. Et tout simplement, puisque la plupart des membres de la première civilisation sont des références à des divinités connues. On peut notamment parler de la création de l'humanité avec le premier homme et la première femme, qui s'appelaient respectivement Ask et Ambla, et chez nous, euh, et dans la licence, on les connaît sous le nom de Adam et Ève. Je trouve que ça fait pas mal de coïncidences, vous voyez Revenons donc à notre monde souterrain connecté avec l'arbre de vie. Donc deux autres mondes possibles. Euh, dans un univers Assassin's Creed pourrait être où se trouve Junon euh, qui est appelé, euh, qu'on va nommer tout simplement The Grey euh, The Grey, pourquoi Parce que c'est comme ça qu'il l'appelait dans la communauté anglo-saxonne, mais voilà, chez nous il n'a pas de nom euh, dans la langue française, désolé et on va également parler du Nexus le Nexus, c'est l'endroit où Desmond est enfermé dans Assassin's Creed Révélation, on peut imaginer que ces deux mondes font partie de la simulation, qu'ils font partie du code quand Cassandra frappe la pyramide dans Assassin's Creed Odyssey elle aperçoit un autre monde. Elle voit apparaître Pythagore, donc son père, qui lui parle et qui a conscience de sa mort alors que chronologiquement, il n'est pas encore décédé. Et donc voilà, la conscience de Pythagore est dans la pyramide et c'est pas la première fois qu'on en a dans la licence. Donc ça peut être stocké dans un objet ou dans un lieu. Et notamment, on va prendre l'exemple de Chao Jun, dont la conscience est enfermée dans la boîte des, pré des précurseurs ou la conscience de Junon, qui est enfermée dans le grand temple dans Assassin's Creed 3. Autre argument, on sait que les Isus se sont servis du Nexus pour lire le code de l'espace euh, afin d'effectuer des calculs sur l'avenir pour essayer de le modifier. Et donc, il semblerait que ces calculs l'auraient permis d'acquérir la capacité de transférer euh, leur conscience au Izu dans des objets ou euh, dans des lieux. On peut donc en conclure que le Grey et le Nexus sont reliés. Alors, il n'y a rien qui est affirmé, mais ça pourrait également expliquer comment dans le film Assassin's Creed, Calum Lynch euh, peut voir plusieurs assassins alors qu'il n'est même pas connecté à l'animus. C'est tout simplement parce que la conscience de chacune de ces personnes qu'il voit du passé est enfermée dans l'animus. Et comme Leila Hassan a participé au développement de cet animus que l'on retrouve dans le film et donc qui est l'animus qui se trouve à Madrid, il est logique que son propre animus, l'animus portable qu'elle a créé, ait la même capacité d'adaptation au code. Bon, on va parler de quelqu'un d'autre maintenant, on va parler de Clay Kazmarek, Vous savez, le type qui est enfermé dans le Nexus dans Assassin's Creed Révélation et que Desmond rencontre. En admettant qu'il ait un QI extrêmement élevé, d'accord Qu'il sort vraiment de la moyenne, même si ça n'a pas l'air d'être le cas, c'est-à-dire quelqu'un de tout à fait normal, hein. Vous pensez vraiment qu'il aurait pu recréer le Nexus. Technologiquement, à notre époque, en tout cas, c'est pas possible. Et donc du coup, d'où pourrait provenir cette espèce de copie numérique en soi Voici donc le point sur lequel l'auteur nous invite à méditer. Je cite « Qu'est-ce qu'un homme, sinon la somme de ses souvenirs ?» Je vous laisse réfléchir. La réponse, une équation littérale du code. Bon, conclusion dans tout ça, l'auteur euh, explique très bien que la théorie est très poussée, elle va vraiment très très très très loin, euh, que voilà, même s'il y a des trucs qui peuvent paraître perchés, il y a d'autres trucs qu'on peut pas nier, et que je vous ai donc exposé dans cette vidéo. Et si l'ensemble de la franchise était vraiment euh, qu'une simulation, si rien de tout ça n'était réel, « Nothing is real », comme euh, l'a appelé l'auteur euh, au niveau de sa théorie, est-ce que ce serait vraiment pas hyper ironique bah Dans le sens où tous nos héros favoris répètent à longueur d'épisode depuis maintenant 10 ans que rien n'est vrai, et donc ils auraient vraiment été jamais aussi proches de la réalité, de la vérité, quoi, c'était vraiment... BOUM <rire> Voilà, du coup, euh, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, elle m'a pris beaucoup de temps à être traduite, à bien comprendre tout ce que voulait dire l'auteur. En tant que fan, franchement, ça fait plaisir ce genre de théorie, parce que c'est pas n'importe qui vraiment, Access the Animus, c'est vraiment une page qui existe depuis de longues années, et qui est très très bien renseignée généralement sur ce qu'ils disent. Alors, c'est pas délic ou quoi que ce soit, hein, loin de là, c'est une théorie de l'auteur, mais qui vraiment peut prendre sens, et même euh, si cette chose n'existait pas encore dans l'univers Assassin's Creed, euh, Ubisoft pourrait carrément s'en aspirer c'est ultra génial ça voilà du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc euh, je vous invite vraiment à me le dire en commentaire si ça vous a convaincu euh, dites moi si vous avez des contre-arguments par contre parce que c'est tout à fait possible hein, c'est une théorie encore une fois on est là pour partager c'est qu'un point de vue c'est pas la réalité absolue donc euh, voilà, et, et n'hésitez pas à échanger dans les commentaires, moi ça me ferait extrêmement plaisir d'échanger là-dessus avec vous, parce que je pense qu'il y a vraiment débat, il y a vraiment matière à, à travailler là-dessus. Et donc sinon, voilà, le like, euh, l'abonnement, le partage, et nous du coup, bah, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Auré, en direct de la prenez soin de vous, et bye tout le monde